Je vais vous expliquer comment insérer une vidéo à l'intérieur d'une page. Donc, pour débuter, je vais faire l'activité « page. Ça peut être tout type d'activité ou ressource de module. Ça s'applique dans tous les cas. Je vais utiliser l'éditeur de contenu. Ensuite, je vais placer en pleine largeur une vidéo, comme ceci. On voit ici une vidéo par défaut qui est offerte avec l'identifiant. Donc la méthode pour insérer la vidéo, c'est euh, évidemment ici d'aller sur YouTube sur votre propre chaîne, je vous le recommande, ou euh, une chaîne euh, comme par exemple celle de Allo Prof, de choisir la vidéo euh, qui nous intéresse. Donc peu importe la vidéo choisie, disons celle-ci. Et aller chercher ici, après le égal, c'est l'identifiant, le, le code que nous avons besoin. Donc, je vais le copier. Et je vais revenir ici à mon éditeur. Et je vais tout simplement substituer l'identifiant. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce, cet identifiant-là est placé, mais aussi il y a une extension euh, qui s'ajoute à cet identifiant, c'est-à-dire la, la fameuse euh, fin de l'URL qui se termine avec « rl euh, égale 0 ». Ce qui signifie qu'à la fin de la vidéo, les, on va aller vérifier ensemble, les « tests YouTube ». À la fin de la vidéo, donc, on aura, à la toute fin, les vidéos de la chaîne qui seront offertes. Donc, ça arrive dans quelques instants. Voilà. Donc, s'il s'agit de votre chaîne, bien, vous verrez alors à la fin de la vidéo, euh, les, les vidéos proposées qui seront celles de votre chaîne. Voilà.